Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous parle des salles de cinéma, mais surtout de ce qui se passe dans l'arrière du décor des salles de cinéma et ce que l'on ne voit pas toujours forcément en tant que spectateur. Euh, Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une anecdote autour de d'un événement qu'on a régulièrement dans le cinéma où j'étais. Euh, en gros, régulièrement on diffuse des opéras retransmis par le Metropolitan Opera de New York. Ce sont des événements assez conséquents où il y a quand même pas mal de monde dans la salle, mais surtout ce sont des événements qui ont une particularité. Ils sont en direct. En gros, les samedis soirs, de temps en temps, euh, il y a un opéra qui se déroule en même temps à New York et vu qu'il y a un petit décalage horaire, ça se passe chez eux dans l'après-midi et chez nous, ça se passe aux alentours de 20h, 20h30. Parfois même un petit peu plus tôt, plutôt aux alentours de 19h ou 18h50 parce que vu que les opéras ont tendance à s'étaler sur quasiment 3-4 heures des fois, ben voilà, il faut une plage horaire quand même assez conséquente et généralement les Américains, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est genre avoir leur opéra qui commence à midi et qui finit à 16h. C'est un horaire un peu particulier, je vous avoue que moi, quand j'étais un peu plus jeune, les rares fois où je suis allé à l'opéra ou alors où j'ai été à des concerts ou des grandes représentations de philharmonique, ça se passait aux alentours de 16 heures parce que voilà, ça semblait à peu près cohérent comme horaire. Bref, ça n'est pas le sujet et donc du coup, on a régulièrement ces projections, et donc du coup, ce sont des flux en live. Donc les flux en live, vous vous en doutez, euh, en tant que technicien et de projectionniste, on n'a pas forcément beaucoup la main dessus. On a la main sur le projecteur, on a vaguement la main sur le récepteur, on a la main sur l'antenne, mais on n'a pas du tout la main sur ce qu'on reçoit. Ce qu'on reçoit, il faut qu'on se débrouille un petit peu avec, et il ben, faut croiser un peu les doigts pour que ça passe et qu'il n'y ait pas de souci. Et donc moi, je me rappelle d'un opéra en particulier, où on nous avait annoncé... Vers 18h, alors que la représentation était vers 18h50, il y a un orage au-dessus de New York, on n'est pas sûr que le flux tienne. Prévenez vos clients parce qu'on ne sait jamais. Bon, mon chef de cabine à l'époque m'avait dit, il y a déjà eu ça, c'est arrivé, ne t'en fais pas. Il est possible que tu aies quelques petites interférences, mais on n'a jamais eu de gros problèmes à tel point qu'on était obligé d'arrêter la séance. Donc moi, je me dis, ok, Bon, je vois quelques interférences, mais je me dis que c'est pas non plus catastrophique. Les sous-titres ont l'air de bien fonctionner. Allez, on y va, on croise les doigts. On commence à faire monter les gens, on les laisse s'installer. L'opéra commence, ça a l'air de plutôt bien se passer. Et à peu près 10-15 minutes après que ça ait commencé, je commence à avoir le sentiment que ça va pas bien se passer. Et pour vous donner un ordre d'idée, euh, on avait une minute qui se passait bien, puis l'image frisée. Et c'était le noir complet. Pendant 10 bonnes secondes. Puis ça reprenait. Une minute, puis l'image frisée, puis noir complet. Ça a duré comme ça pendant 20 minutes. J'étais avec un gars qui s'occupait de gérer ça à distance. Et il me disait, c'est pareil partout, on ne sait pas comment faire. Euh, donc prévenez vos clients si vous avez 30 secondes de noir à un moment et que vous avez l'occasion d'aller dans la salle. Mais on ne pourra rien faire, ça sera soit ils attendent que ça passe, soit on croise les doigts pour qu'on ait peut-être besoin d'arrêter et qu'on refasse une représentation un de ces quatre. Parce que vraiment c'était la catastrophe et on ne savait pas quoi faire. Il y a eu une autre fois où carrément j'ai eu le flux qui a coupé dès le début et j'ai pas réussi à avoir à nouveau d'image de toute la séance. J'ai pas réussi à rattraper le truc, j'ai essayé de rebrancher, de débrancher, j'ai appelé un gars pareil. Il y a une fois, c'était encore pire. Mais celle-là, c'est celle qui m'est restée le plus en mémoire parce que c'était la première fois que j'avais un gros souci. Et c'était la première fois surtout que j'ai découvert que lorsque ça arrive, personne n'a la main dessus à part la météo. C'est la météo qui choisit ou non si on va avoir un flux à peu près correct et si on va avoir le temps qui va se dégager au-dessus de New York et si du coup, on va avoir de l'image. Sinon, ben, vous croisez les doigts, vous serrez les fesses et vous priez pour qu'à un moment, ça se passe bien. C'est terrifiant les moments comme ça parce qu'il faut imaginer qu'il y a quand même 200-250 personnes dans la salle et littéralement, contrairement à d'autres séances où, comme je vous l'avais évoqué la dernière fois pour Dune, on peut avoir un technicien à distance qui peut prendre la main, là, personne ne peut prendre la main. C'est vraiment, en gros, vous êtes perdu et vous attendez. C'était terrifiant. Heureusement, ça a fini par se régler et les gens ont été compréhensifs, n'ont pas demandé d'invitation ou quoi que ce soit à la fin, mais franchement... En tant que technicien, c'est peut-être un des soirs où j'ai le plus flippé et où j'étais en train de courir dans tous les sens, de hurler et de pas savoir comment régler le problème. Et ça m'est vraiment resté en mémoire. Mais comme je vous l'ai dit, il y a eu des fois bien pires où carrément on n'a pas eu de flux et où là c'était impossible de faire la séance. Ces séances-là, ça m'a terrifié. Et où... Mais à la limite, à ce moment-là, tu te dis juste « bah tu peux rien faire, c'est mort, il n'y a pas d'image, Bah tant pis. On va aller annoncer aux gens que c'est foutu et puis bah <rire> espérons qu'ils réagissent pas trop mal. » Les trois quarts, généralement, quand ils vont voir ça, ils se rendent compte bien rapidement que les techniciens ne peuvent pas y faire grand-chose et que bah faut laisser faire. Mais ouais, c'est vraiment une des séances les plus terrifiantes que j'ai connues. Bref, j'espère que cette anecdote vous a plu. Et puis, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.